Les frères, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de Tonito les gars on est avec ben Eden Attends. Donc les gars on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne <rire> Vas-y sur, euh, sur la chaîne YouTube de Tonito les gars Et cette vidéo est sponsorisée par Gammoniac Alors Gamoniac, qu'est ce que c'est c'est un site où en fait vous pouvez échanger vos jeux bah en fait avec plein de personnes, c'est à dire si t'as un jeu play et que tu passes PC, t'en vas plein, bah t'échanges tous tes jeux et tu, tu passes PC, y a pas de problème à acheter 40 jeux là, à dépenser 19 balles dans chaque jeu là, les gars euh, pour plus d'infos sur la description, moi je ne connais pas trop, Donc... Bon, on y va. Oh, ils sont là-bas. Hein. Hop, Ninoque. Moi aussi ça en Non c'est pas comme ça, c'est comme ça Voiture Eh <rire> bon bon hey, on se fait insulter nous C'est la vie <rire> Voiture Attends, il y a un mec qui m'a parlé attends, Votre, ma couille. Oh là là, attends, attends, attends. Attends, y a Jackie. y a Jackie. Oh lui il est venu que nous. Tu Tiens, prends ça. Bam, bam, bam, Vas-y. Oh la racaille. Oh la racaille. On y va, on y va. une bagnole derrière moi Ok, j'ai cru. Ah, mon ref. Tu regardes Attends, ouais. tu filmes Oui. T'inquiète, t'inquiète Le bâtard il roule vite Ils sont où les gogols Ah, le bâtard! Non, en vrai, ça va, c'est Mais c'est depuis aujourd'hui que je sais bien le manier! Mais faut que j'arrive à monter un peu plus haut! Mais frère, à quel moment t'as pris une photo de ton vélo devant une totale énergie? Ah, j'ai! ma mère, c'est ça! Bah ouais, non mais frérot, euh, fais ouais, attention! Je m'amusais, genre, j'étais tiré mon genou sur, euh, sur la scène et j en, j en, je me fais la part tourner le pédalier et là, j'ai vais me prendre une voiture. Ah ouais? Je voulais pas, je regardais pas de mon et la voiture, j'ai fait hop là! Ah, un non? Je pense qu'on va se poser, on va voir et toujours merci au sponsor. Juste trop du cul! Ah, euh, en combien de temps? Euh. Oh. Une semaine? Deux semaines. Deux? Deux, je suis gentil. Deux semaines. Euh, si en deux semaines, Anthony, il a pas les. Les 200 à bout de plus ils sont dans la rivière, habillés. Okay. habillés ah, mais mmh. tu sais que je suis grave chaud en fait là. Bah non non monsieur. Ouais non non... Non mais tu sais que je pense qu'il y a vraiment moins... Tu sais quoi non. Une semaine mon ref. Une semaine ah, C'est quoi ami. mon ref Je veux sauter dans la rivière. Mercredi, <rire> mercredi prochain. Bah vas-y mon ref, je ah, ah, suis chaud. Mmh. <rire> bon les gars ça va déjà être la fin de cette vidéo, n'oubliez pas, les... pas les gars Merci à Gamoniac 1000 abonnés je fais une vidéo best of avec toutes vos idées sur Instagram donc les gars Instagram en description Gamoniac en description pour me soutenir et les gars bon bah c'est déjà la fin de, vidéo, de cette vidéo n'hésitez pas à vous <rire> abonner bye